Youtube On vient de faire le tournage du clip de la nouvelle musique qui va sortir j'ai un peu dormi 3 heures, Mais est-ce que ça m'empêche de faire des 20 kills sur Caldera Absolument pas Pensez à liker, commenter, abonnez-vous Bisous C'était Didier le, mon le monteur des Didier. monteurs Chargé de production Efficace Les gars on a fait une course avec une Mercedes on était sur l'autoroute, Didier il était à 100, moi j'étais à 105 Et d'un coup il y a une Mercedes qui arrive Ah oh, une Mercedes ou Porsche Porsche bon, je sais rien mec, il nous a doulé par la droite cet enculé <rire> euh, À 135 sûrement. A À chaque fois que je prends l'autoroute avec ce, ce fou là On tombe sur des malades À chaque fois on tombe sur des... Sérieux à chaque <rire> fois en plus Mais c'est vrai Deux fois on a pris la route ensemble, deux fois des malades Putain il fatigue. Bisous les ultras, à bientôt Dites au revoir à Didier, chat. Quoi quoi cool. J'ai fait le spawn AFK à, à cause de la midisier. Merci Sax pour les 14 mois. On va envoyer un peu de jeu, chat. Je commence, je commence à me réveiller là. Je pensais que j'avais cradossé un peu mon pare-brise, mais en fait, pas du tout. Très, très, très satisfait de, du shot qui vient d'être effectué. Le clip s'est bien passé Ouais, de fou. Non, oh mec, a... t'attendais que je sois en plein milieu de la route pour me cahier dessus? Eh frère. C'est moi ou y'a un autre mec qui tire? Mec, c'était Big John. Eh, hey, Big John, sorry bro. Master X. Il a un pseudo qui tue, les gars. Est-ce que vous pensez qu'il peut me tuer grâce à ce pseudo qui tue? C'est marrant les mecs qui tendent leurs fesses et qui veulent pas se faire soulever. Si tu montes ton cul, il faut t'attendre à te faire enculer. Il veut se faire culbuter. Il veut qu'on essaie de le tuer. Je vais changer de place. Je vais checker. Merci beaucoup. Oh merde. Voilà, il s'est fait tuer. Même s'il a tenté de me backstabber. Je l'ai pénétré. tué. C'est un enculé. Si je suis complètement à la rue chat aujourd'hui, je vous rappelle que c'est j'étais. On est sur une semaine 7 jours sur 7. Et j'étais en tournage hier. Donc cette semaine, elle est un peu.. Merde. Thomas, il est mort. L'équipe ennemie vous a dans son collimateur. Le plus important, les gars, quand vous prenez un fight, c'est de faire un mouvement que... Faire un mouvement que votre adversaire n'attendra jamais Lui, malgré qu'il se faisait tirer dessus par un, un autre mec, le seul truc qui l'intéressait, c'était me tuer moi. Hier les gars je suis, je suis trop content du travail de la chocorpe hein. Autant des fois je suis pas content Autant des fois je râle les gars Autant hier vous auriez vu le travail de, de toute la Showcorp, C'était bien Il hein. connard Là il y a qu'une solution hein. Le mec est clairement allongé Dans le box en fait Oh le ratasse De passer lui. En fait j'ai la flemme de me déplacer pour une merde pareille. Oh merde. Au final, je me suis déplacé, tu vois, mais... J'avais la flemme. Oh, Cyril. Switch. Merci pour l'essence. Oui. <rire> Merde, je me suis tiré dessus par un sniper, gros. Headshot. C'est la fois des tensors, Il n'y a pas de train. Il n'y a plus rien. On tombait de... Arrête. Euh... Oh, es... C'est une ville du sud. Tu vas me faire croire. Tu vas vraiment c'est de me faire croire que là, genre, c'est impossible. Tu penses qu'il y va, ce couteau, c'est fake. celui-là, gros. Il est retombé pile dans la fenêtre sous sa gueule. Nous allons appliquer les règles de Cornwall. Si je vous poche et que vous ne bougez pas, vous mouez. Ce sont les règles de Cornwall. Au final, euh, même si j'avais pas beaucoup de kills à faire, je suis quand même réussi à monter à 20 kills. Putain, mais c'est fou quand même, en ayant un œil ouvert, un œil fermé. Euh... Mais Micheline Mais Micheline Mais si... Euh... Pff, quel fils de pute, sérieux. il part. À... je vais même pas le voir. Ouais, mais arrangez-vous avec Cyril, Micheline. J'en ai... ai rien à foutre de sa gueule. J'ai qu'à se barrer. Oh merde. J'aimerais faire genre que je suis pas le meilleur joueur de ce siècle là. Mais quand je vois le niveau des autres mecs là, là. Mais gros il est persuadé que je shit Il me faut du café gros. Non. Il joue.